Le CAC a plus 1% depuis le 30 octobre, les autres indices européens à la, même, à la même aune. En même temps, depuis à peu près la même date, plus précisément depuis le lendemain de l'élection américaine, l'or non seulement ne monte pas et continue sa stagnation, euh, mais même il baisse légèrement. Voilà qui interroge. Bonjour, c'est Pierre Maumont, Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'or et à la bourse. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, bien, soyez les bienvenus parmi nous et afin de manquer aucune des vidéos qui suivront sur le même sujet et de manière plus générale sur les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine qui sont les, les trois pieds de cette, de cette chaîne c'est simple, il suffit de vous abonner pour ça vous disposez de l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran en déroulant le menu qui est replié sous la vidéo donc en cliquant sur le plus plus majuscule vous avez accès euh, vers le milieu des liens à celui qui vous amènera directement vers l'abonnement la question du jour est faut-il vendre son or pour investir en bourse maintenant il arrive que les, les causes d'une hausse des cours sur les marchés financiers soient faciles à cerner et c'est le cas c'est le cas cette fois quelles sont les deux raisons pour lesquelles la, la hausse des cours a, a repris du, du tonus et de la force depuis maintenant une quinzaine de jours et eh bien il y a bien sûr euh, l'élection euh, supposée de Biden et puis également euh, dans un premier temps l'annonce par les laboratoires Pfizer d'un médicament efficace à 90% enfin d'un vaccin efficace à 90% contre le Covid et puis euh, il y a quelques jours c'est les laboratoires Moderna qui ont pris boîté le pas à leurs concurrents en annonçant en, en annonçant encore mieux un vaccin efficace à 95% contre le Covid. Euh, à peu près dans les. À, à, en même temps, euh, les Chinois ont rappelé qu'ils étaient sur le point de sortir un vaccin, c'est un peu l'Arlésienne, le vaccin chinois, et les Russes également, et là aussi c'est une deuxième Arlésienne. Donc euh, Georges Bizet doit se retourner dans sa tombe, il y a deux Arlésiennes. Donc voilà, voilà les raisons pour lesquelles les marchés financiers, singulièrement en Europe, montent. Moins aux États-Unis, parce que les, les marchés américains avaient beaucoup plus remonté après euh, la première vague de Covid que les marchés européens, dont lesquels étaient en retard. Donc du coup, les investisseurs, pas seulement européens mais mondiaux, ont tendance à se tourner vers, vers les marchés européens. Donc, quand je dis investisseurs, je parle des investisseurs en bourse. Euh, alors quand on réfléchit, euh, quand on essaie un peu de, de mesurer, de sous la valeur de, de ces raisons, euh, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment solide. D'abord parce que, et surtout parce que ce ne sont pas des faits objectifs. Ce qui est objectif, c'est l'effet d'annonce et, et la réaction euh, très favorable des marchés à ces effets d'annonce qu'ils espéraient. Et on peut même se demander si, si ces effets d'annonce, quelque part, ne sont pas de l'ordre de la manipulation des marchés, euh, dans le but de donner à ces marchés ceux qu'ils voulaient entendre pour les faire monter, euh, en ayant au préalablement soi-même acheté un certain nombre, pris un certain nombre de positions acheteuses sur ces marchés, de façon à bénéficier d'une hausse qu'on aurait, qu aurait créée. Alors, pourquoi ces faits ne sont pas objectifs Pourquoi les faits, à la base, qui sont annoncés, ne sont pas objectifs D'abord parce que, contrairement à ce que nous rabâchent tous les médias, euh, en France, j'imagine que c'est pareil en Europe, et en tout cas c'est également pareil en Europe, en, en, aux états unis euh, tous, les, tous ces médias nous disent que Biden est élu, Biden n'est pas élu. Ce dans la constitution américaine, ce, pas, ce ne sont, pas, ce sont ni les médias américains ni les médias internationaux qui désignent le président des états unis euh, Vous le savez, euh, Trump et son camp, depuis le début, parlent de, de fraude massive, ces fraudes, semble-t-il, n'ont pas encore été euh, reconnues. En tout cas, les premières qui ont été examinées par les premiers États saisis, les premières cours saisies, n'ont pas été reconnues. Euh, on peut s'interroger non euh, pas spécialement à cause de ce, ce sujet-là, mais de manière plus générale sur l'indépendance des cours dans les états américains. C'est un, un sujet qui, euh, qui est largement entendu. Ces, ces cours ne sont pas, euh, ne sont pas euh, véritablement euh, des, parangons de, des parangons de justice. Euh, mais il y a, euh, bon, il suffit de faire des recherches hein, c sur, les, sur les réseaux sociaux, sur les, les chaînes Internet, il y a des centaines, voire des milliers de témoignages, c'est-à-dire de vidéos qui ont été prises. Dans les bureaux de vote, en caméra cachée, en mini-caméra cachée, euh, par des électeurs qui, qui montrent à peu près toute la panoplie possible des trucages d'élections. Donc c'est un fait, des élections américaines ont été truquées. La question, c'est est-ce que euh, le, 4, le 14 décembre, qui est la date ultime à laquelle la Cour suprême des États-Unis, qui sera très, très vraisemblablement saisie par Trump, ou qui est peut-être déjà en tout cas, devra trancher pour dire si à son avis, il y a eu des fraudes, et si elles sont suffisamment massives pour justifier de disqualifier euh, Joe Biden, que la Cour suprême décidera donc si effectivement il faut disqualifier Biden, ou euh, s'il si faut considérer que Trump a perdu. Euh, donc à l'heure actuelle, il y a un seul président des États-Unis, c'est Donald Trump, jusqu'au 14 décembre. On verra après ce qu'il en sera. Alors quand on est bien conscient de ça, euh, eh bien on se rend compte que euh, l'emballement des marchés, euh, pour l'élection de Biden, parce que depuis le début, il préférait, enfin depuis, le début, depuis quelques mois, il préférait Biden, puisque Biden avait annoncé s'il était élu un gigantesque plan de relance de l'économie américaine avec une pluie de milliers de milliards de dollars, euh, beaucoup plus ambitieux que celui de Trump, qui était quand même déjà pas piqué des vers, qui faisait je crois 1700 ou 2000 milliards de dollars. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, c'est c'est faramineux. Mais entre euh, du faramineux à la Trump et un phare plus plus, en l'occurrence à Biden, les marchés préfèrent le deuxième parce que, je l'ai dit dans d'autres vidéos, ce ces, ces déversements d'argent sur les marchés financiers dont l'origine c'est toujours la création de monnaie, évidemment ça, ça tombe comme ça de, de, de la banque centrale, c'est la création de monnaie des banques, des, banques, des banques centrales, euh, ça finit sur les marchés et, euh, et sur les marchés ça veut dire dans les intervenants des marchés, c'est-à-dire les investisseurs, les gros investisseurs, pas vous et moi, mais les, les banques, ce, ce type d'intervenants, et donc évidemment, plus on leur promet, plus ils sont favorables. Vous ajoutez à ça le fait que euh, l'oligarchie le, le, qui dirige de facto les États-Unis et, et, et les, les pays européens, c est, c est, comment ne pas, ne, pas, ne pas le voir, euh, pour des raisons qui, euh, autres que, le, que la bourse, est favorable à Biden et très, défavorable, et très défavorable, défavorable à Trump. Donc cela, avec les moyens qui sont les siens, contribue à mettre dans la tête des gens que Biden a gagné, ce qui ne peut que rassurer les bourses, sur le fait que finalement, on finira peut-être par accepter ce qui est une sorte de, de coup de force, euh, en tout cas de coup d'État réellement, et ce qui serait, dans ce cas-là, émettre Biden président. Maintenant, on verra ce que dit la Cour suprême. Peut-être la Cour suprême démontrera-t-elle que tout ce qui est mis en avant par le camp de Trump, ou c'est globalement c'est faux, ou c'est exagéré, ou ce n'est pas suffisant, mais on verra. Mais à l'heure actuelle, Biden n'est pas élu et risque de ne jamais l'être. Alors maintenant... Analysons les choses également au niveau des vaccins, qui sont l'autre raison de la, de la hausse des bourses. Euh, dans un premier temps, j'ai appris, comme tout le monde, que Pfizer aurait trouvé ce, ce vaccin euh, efficace à 95%. Euh, donc j'en ai, ai conclu que ben, on, on, on avançait vers la, la résolution définitive des conséquences économiques du Covid, et probablement même vers l'éradication du Covid. J'ai d'ailleurs fait là-dessus, je ne me rappelle plus si c'est un article dans mon blog, ou si c'est une vidéo, ou si j'en ai parlé en, en coaching, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est un sujet que j'ai abordé, et je partais du principe que, en tablant sur la réalité de cette information, il fallait quand même tenir compte ensuite des délais d'obtention de l'autorisation, parce que pour l'instant on n'en est pas là, de l'autorisation des autorités sanitaires aux États-Unis et dans les autres pays, et puis ensuite le temps qu'il faut pour vacciner bah, des centaines de millions de personnes dans un premier temps, et puis à plus long terme, de milliards de personnes. Donc de toute façon, même si le vaccin était aujourd'hui réellement admis comme sans danger ou à danger très modéré par rapport aux avantages qu'il apporte, par les autorités sanitaires des différents pays, euh, il ne serait quand même pas prêt d'être euh, diffusé dans la population et probablement qu'en 2021, on va quand même rester, même dans ce cas-là, dans des difficultés très sérieuses à cause du Covid du point de vue économique. Euh, donc déjà, la réaction des bourses me paraît euh, quelque peu excessive. Et puis en réfléchissant plus à ça et en continuant à suivre ce qui se passait, euh, je me suis dit quand même que cette annonce de Pfizer tombait pile poil, juste d'ailleurs au moment où Biden est élu. Et on savait très bien que Trump comptait sur une annonce de vaccin pour gagner les élections, bon, il n'a pas, pas eu cette annonce, Cela fait peut-être, ce n'est pas délirant de penser que ça fait peut-être partie d'un ensemble de, de dispositions qui ont été prises par ses adversaires pour, pour le nuire dans, dans sa réélection. Euh, toujours est-il que ça favorise énormément, évidemment, le, euh, par effet de sympathie euh, Biden. Euh, et ça, ça, ça, ça contribue à, à asseoir dans la tête du public international que son élection est une bonne chose, puisqu'à peine il est élu, toi, on trouve un vaccin. Euh, et puis, euh, au niveau de la bourse, c'est clair que ça a des effets très positifs. Donc ça fait quand même cogiter. Tout ça est un peu, est un peu trop beau. Et quelques jours après, on apprend que Moderna lui a sorti un vaccin laboratoire français, euh, efficace à 95%, alors que l'autre serait efficace à 90%. Alors là, ça commence à faire beaucoup, euh, tous ces vaccins comme ça qui sortent, qui sortent en même temps, et puis euh, les Chinois et les Russes nous rappellent qu'eux euh, que aussi. Euh, bon, euh, Alors, euh, ça ressemble vraiment à des effets d'annonce euh, dont, le, dont le but est de gagner de l'argent. <rire> Tout, simple, tout simplement, c'est ce que je disais en introduction. Ce qui va dans ce sens-là, c'est que quelques jours après son annonce miracle, le PDG de Pfizer a vendu pour 5 millions d'euros ou de dollars de, de, ses, de ses propres actions. C'est quand même curieux comme démarche pour le PDG d'un laboratoire qui dit avoir trouvé eh bien, la solution à une pandémie aussi problématique que le Covid, euh, de se débarrasser de ses actions euh, dans, la, dans la foulée, après qu'elles aient monté, évidemment, grâce à cette annonce. Euh, on peut dire que s'il croyait à l'efficacité de son vaccin euh, et donc à son succès commercial, euh, probablement il regardait précieusement ses actions qui euh, lui auraient permis de faire fortune. Puisque quand on parle de 5 millions d'actions, si ces actions se mettent à, à être multipliées par 2, 3, 4, 10, on fait, on fait véritablement fortune. Euh, donc tout ça tout ça est très est très suspect, est très louche, et je tiens comme quand même probable à plus de 50% que dans les semaines qui viennent, dans un petit nombre de mois, un mois, deux mois, trois mois, euh, l'affaire des vaccins fasse cheat comme disait Jacques Chirac, et que euh, ben de ce fait, euh, les, les marchés financiers euh, fassent machine arrière et soient déçus. Alors si vous ajoutez à ça... Euh, la possibilité que Biden finalement ne soit pas ne soit pas élu euh, ça fait une deuxième déception non pas que l'élection de Trump serait mauvaise pour l'économie mais on attendait tellement on c'est pas c'est pas moi c'est pas vous mais euh, on dirait, les tireurs de ficelle attendaient tellement de l'élection de Biden pour se mettre dans les poches euh, que ça ne peut que que les décevoir et les affliger alors voyons maintenant les choses du côté de l'or puisque le thème de cette vidéo, c'est l'augmentation des actions, et puis en même temps, une certaine, une certaine baisse de l'or, enfin, relativement modeste. Depuis le mois d'août, l'or s'est quand même tassé de, je sais pas, à peu près à 1650 euros l'once, ou un peu plus même, enfin, en tout cas moins de 1700, maintenant on est à un peu moins de 1600. Ce c'est pas, pas colossal, mais enfin, c'est ce qu'on appelle une consolidation. Euh, et cette consolidation s'est très, très légèrement aggravée avec euh, l'annonce de l'élection de, de Biden. Bon, euh, L'aspect conjoncturel de l'élection de Biden ou pas l'élection de Biden, ce n'est pas, pas très important. Je pense que c'est juste euh, un phénomène de très courte, de très courte durée. Euh, la raison la raison de, de ça c'est que l'élection euh, de Biden comme je l'ai expliqué c'est dans l'idée de beaucoup d'investisseurs une opportunité pour la bourse et je pense que derrière ce tassement cet de l'or il y a ce petit tassement supplémentaire, il y a le fait qu'un certain nombre d'investisseurs se sont empressés de vendre leur position ultra bénéficiaire en or pour bénéficier de liquidités supplémentaires afin d'investir en bourse et on voit d'ailleurs que comme l'impact le, sur les cours de l'or n'a pas été très important, eh bien, ça veut dire que il n'y a pas énormément d'investisseurs qui ont procédé comme ça. En général, ceux qui procèdent de la sorte sont des professionnels. Et quand ils sont nombreux à faire ça, il y a des effets massifs sur les cours. Donc, c'est pas le cas. Euh, donc, ça veut dire quand même que parmi les investisseurs en bourse, il n'y a pas que des gens qui se paient d'illusions. Il y en a quand même beaucoup qui ont quelques doutes sur... Le, la continuation du scénario rose qu'ils avaient en tête et que je vous ai expliqué. Donc, mis à part cette, euh, cette petite variation tout à fait conjoncturelle, n'oublions pas que l'or est dans un, euh, dans un trend haussier depuis maintenant de, de 3 ans, Enfin, il est dans un train de dossier depuis beaucoup plus longtemps. Mais comme vous, vous le savez, euh, j'en ai parlé dans aussi plusieurs vidéos, où je, je vous l'ai expliqué, le, les, cours, les, cours, les cours de l'or dans la durée, que la tendance soit à la hausse ou soit à la baisse, c'est jamais ça, ni ça, c'est comme ça ou comme ça. Voilà. Euh, et là, clairement, on est dans, dans ce, dans ce, dans ce cycle-là. Et euh, ce que nous vivons depuis quelques mois, c'est un petit épisode, c'est un, un petit effet dedans, dedans de scie. Mais la, la, la conjoncture pour l'os c'est à la hausse. La raison principale, c'est toujours la même c'est les quantitative easing massifs, c'est-à-dire l'injection massive de monnaie qui n'a pas de contrepartie en termes de biens et services, donc de monnaie créée comme ça par les, ban par les banques centrales pour soutenir principalement. Les banques, euh, les, banques, les banques en Europe, les marchés financiers aussi bien en Europe qu'aux qu États-Unis, très accessoirement l'économie, eh bien, cette création de monnaie massive euh, dilue la valeur des monnaies. C'est tout à fait, on comprend très bien, hein, c'est un phénomène euh, basique en hein, économie. Euh, si vous avez euh, euh, des biens et services qui, pour un total, on va dire, de 1 milliard dans l'économie, on, on, on va dire que c'est une toute petite économie, hein, 1 milliard dans l'économie, euh, pour un milliard de biens services dans l'économie, il faut, en bonne théorie économique, il faut une masse monétaire qui fait à peu près 700 millions. Voilà. Euh, si cette masse monétaire passe de 700 millions, elle double à 1 milliard 4. Eh bien, ça veut dire que, euh, avec euh, le, le même, pour acheter la même quantité de biens, on va utiliser plus d'argent. Donc, ça veut dire que la valeur de l'argent est diminué. C'est complètement, euh, euh, voilà. Alors moi je vous ai donné un exemple avec des biens et des services, or justement ce n'est pas là que ça se passe. Euh, ça se passe euh, sur tout ce qu'on appelle les actifs, donc euh, l'or, euh, les marchés financiers et l'immobilier. Et, et, et, et d'ailleurs on observe sur ces marchés-là effectivement une hausse des prix par disponibilité en augmentation assez, assez importante de la masse monétaire pour, pour finalement la même quantité, de, la même quantité de, de choses à vendre. On va plus loin dans, dans, dans l'analyse, si on approfondit ce phénomène, eh bien il faut comparer tous les ans l'augmentation de la masse monétaire avec l'augmentation du stock d'or, c'est-à-dire avec la production, la production de l'or, tout simplement la production annuelle de l'or. Bon, depuis longtemps, on était dans un ratio de 5, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous, prenez, vous prenez la production annuelle d'or qui est autour de 3 à 4 milliards de. Pardon, 3 à tonnes, ce qui fait un certain nombre de, de dizaines, enfin de centaines, de, un certain nombre de dizaines de, de milliards d'euros ou de dollars, euh, et ou de centaines, enfin, je, le calcul est facile à faire, hein, vous prenez, vous prenez 3 000, mettons 3000 tonnes, euh, donc ça fait 3 millions de kilos et vous multipliez ça par, euh, par la valeur du kilo d'or, aujourd'hui pour faire simple, calcul, faciliter le calcul, on va dire que c'est 50 000 euros, euh, donc, euh, 3000, donc 3 millions multiplié par 52 000, donc 3 millions par mille ça fait 3 milliards et par 50 ça fait 150 milliards, voilà. Donc chaque année la, la valeur de monnaie euh, qui correspond à la production d'or c'est à peu près 150 milliards et... Euh, simultanément, on observe que l'augmentation de la masse monétaire fait 5 fois cette somme, c'est-à-dire grosso modo autour de 700-800 milliards. Là, euh, depuis un an, on n'est pas à 5 fois, on est à 20 fois, ou 25 fois. Euh, à partir de ce moment-là, on comprend très bien que vu euh, que, ce, que le ratio euh, ne peut pas durer, puisqu'historiquement, il est autour de 5, et pour que ce ratio, qui, qui est actuellement de 20, Reviennent tac tac tac tac vers les, vers les 5, eh bien, il va, il va falloir tout simplement soit que la masse monétaire diminue, mais ça, n'y comptez pas, on va plutôt continuer à l'augmenter massivement, d'ailleurs, c'est prévu, Biden l'a prévu, même Trump l'a prévu, euh, c'est également prévu en Europe, euh, Mme Lagarde. Euh, en parle et ça va venir rapidement dans quelques semaines, certainement. Euh, donc, la seule solution, mais la seule solution technique et mécanique, c'est l'augmentation du prix de l'or. Euh, donc, le prix de l'or va augmenter et probablement pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, ni même dans 2 ans. On peut penser que dans les mois qui viennent, dans le courant de l'année 2021, la marche en avant de l'or va reprendre. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'à 5000 euros euh, l'once, comme disent certains, euh, 3000, 4000, je ne sais rien euh, Ce qui est sûr, c'est que les 2000 euros sur lesquels nous sommes seront enfoncés. On ira certainement beaucoup plus loin et on n'est pas prêt de redescendre en dessous. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment qu'il y ait des changements radicaux dans les paradigmes de l'économie et de la finance mondiale pour que l'or passe part en chemin inverse. Parmi ces changements radicaux, le plus important et qui est, probablement, enfin, qui est le plus probable euh, dans, sa, dans la possibilité qu'il survienne, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Euh, mais ça, c'est un sujet dont, dont j'ai déjà parlé, dont, dont je, dont je parlerai. Mais si le taux d'intérêt augmente, euh, tout le système actuel se casse la figure et un certain nombre de choses qui avaient évolué comme ça, ben, vont évoluer comme ça. Tout le monde l'a compris, à la lumière de ce rappel, euh, ceux qui commençaient à douter de la continuation de la hausse de l'or doivent se garder de conclusions hâtives et doivent se garder de bazarder leur or, sauf pour de bonnes raisons. Alors, justement, maintenant je vais essayer de répondre à la question qui est, qui est le thème de cette vidéo. Euh, je, je vais m'intéresser à une bonne raison qui serait de faire un arbitrage entre son or. Donc une partie de son puisque à la lumière de ce paysage-là, on comprend que si on a l'or, il ne faut pas tout bazarder. Mais arbitrer une partie de son pour se faire des liquidités immédiatement disponibles qui vont permettre d'investir en bourse tout de suite. Alors il y a déjà un commentaire à faire euh, qui, qui illustre euh, une position que je défends en matière d'or. C'est que si on veut vendre son or tout de suite, eh bien, il faut que son or soit sous une forme liquide. Euh, si vous avez vos pièces d'or chez vous et que euh, il faut que vous les preniez pour aller voir le numismat du coin ou le, euh, ou le bureau d'or de telle, de, de, telle, de telle société qui fonctionne avec des bureaux physiques, euh, que euh, vous discutiez le prix de la pièce parce que les conditions de conservation euh, ne rendent pas son prix indiscutable euh, et que ensuite, euh, bon, ça, tout ça, ça prend du temps, euh, éventuellement même si, si vos pièces sont conservées en coffre euh, en France ou à l'étranger, et euh, dans le cadre d'une organisation globale qui ne permet pas de les revendre euh, directement et donc qui nécessite que vous la récupériez, euh, si à l'issue de cette vidéo vous décidez de vendre votre or un peu d'or pour investir en bourse, vous ne l'aurez pas fait demain. Tandis que si vous avez or, votre or de manière, de manière, sous une des formes liquides de l'or, dont je parle dans ma formation sur l'or, mais dont je parle aussi dans un article de blog que j'ai fait il n'y a, a, a, a pas très longtemps, eh bien c'est simple, euh, si quand la vidéo est terminée dans quelques minutes, vous décidez d'un autre or, vous allez passer un ordre euh, à, à l'organisation qui, qui le détient, et euh, à, avant, euh, avant midi, euh, ma vidéo sera sera pas en ligne à midi, elle euh, sera en ligne en fin de journée mais euh, donc disons que demain euh, demain matin si euh, vous prenez la vidéo trop tard ou même euh, ce soir enfin en fin de journée si vous la prenez assez tôt euh, votre or sera vendu et vous aurez votre argent pour appliquer votre stratégie boursière. Pour répondre à la question posée en début de vidéo, bien, vous avez deux possibilités euh, la première c'est de décider de jouer la hausse de la bourse donc ça consiste à, euh, enfin, si vos liquidités ne sont pas suffisantes bon, si vos liquidités sont suffisantes, vous ne vendez pas d'or mais si elles ne sont pas suffisantes la logique de cette démarche va être effectivement de prendre des bénéfices sur l'or à hauteur peut-être de 20%, 30%, pourquoi pas 50% de votre or, c'est à, à vous de voir euh, pour disposer de liquidités investir sur les marchés financiers Alors, première observation c'est que si on fait cela, il faut le faire très vite parce que, deuxième observation la situation actuelle des marchés financiers objectivement peut se retourner également très vite On faire l'analyse l'analyse produite dans cette, dans, cette, dans cette vidéo Or faut-il être très sélectif dans le choix des valeurs sur lesquelles on va investir parce qu'on part d'une bourse qui est à 5500 points aujourd'hui pour le CAC euh, c'est à peu près des choses comparables pour les autres indices européens euh, avec un potentiel de hausse qui Personne ne le connaît, bien entendu, il faudrait être devin, mais enfin, euh, il faut quand même rappeler que le maximum atteint sur le CAC, ça a été 6 000, un petit peu plus de 6 000 euh, au début de l'année 2020, euh, alors que la conjoncture économique, bien qu'étant qu pas bonne, était moins pire que maintenant, puisqu'il n'y avait pas eu deux vagues de confinement du Covid. Donc le potentiel de bourse, de, des marchés financiers arrivé jusqu'à 6 000. Euh, pour moi, c'est uniquement euh, dans le cadre de l'enthousiasme qui a été créé par, par l'annonce de, euh, de l'élection de Biden et de, et, et de la mise au point des, des, des vaccins. Mais ça peut se retourner très vite, je vous l'ai déjà dit deux fois, mais une, une fois de, de plus, n'est pas, pas de trop. Euh, donc ça, cette tactique, cette technique, il faut d'une part pouvoir vendre son ordre très rapidement, deuxièmement, euh, tout de suite... Euh, se positionner sur des valeurs sélectives, sé sé enfin, c'est-à-dire euh, des valeurs qui ont beaucoup perdu et qui n'ont pas encore suffisamment remonté, qui ont encore beaucoup de marge par rapport à, à leurs valeurs réelles, euh, qui ont un grand delta entre les cours de bourse et leurs valeurs leur valeur réelles, euh, être attentif à l'évolution des informations sur Biden, sur le vaccin, euh, sur euh, la conjoncture économique globale et financière, pour se tenir prêt rapidement à dégager. Autrement dit, c'est un petit coup spéculatif euh, parce que la possibilité que les marchés montent durablement, je crois pas, je ne vois pas sur quoi on peut se baser pour adopter ça. L'autre solution, c'est tout simplement de dire bah oui, ce petit, ce petit coup spéculatif, c'est bien, mais euh, le timing est important il y a quand même des choses que ne maîtrise pas. Et bien, finalement, je ne vais pas vendre mon or je vais garder mon or, sagement je vais laisser la bourse faire comme ça et ensuite faire comme ça, euh, ce qui est quand même une issue assez probable. Et puis euh, eh bien, quand l'euro commencera à monter, mon ben or est déjà là, il suivra, il suivra le cycle. Donc cette, cette petite analyse s'achève. Je vous ai mis en lien sous la, vid sous la vidéo euh, d'abord euh, l'accès à, à mon article de blog sur les formes d'or liquide. Je vous conseille vivement d'en prendre connaissance si vous souhaitez euh, adopter la première stratégie qui consiste donc à vendre l'or pour investir en bourse. Euh, et puis, comme, comme, comme, comme d'habitude, vous avez également euh, le lien qui est, qui est le deuxième lien pour vous permettre d'accéder aux, aux conditions euh, pratiques de, de mes coachings puisque je vous rappelle que si vous, avez, euh, si vous éprouvez le besoin de discuter avec moi concrètement euh, de problématiques donc personnelles euh, du point de vue euh, du patrimoine ou, ou, de, ou de la finance euh, nous pouvons le faire dans le cadre justement de ces coachings donc pour ça ben, cliquez sur le lien pour voir, pour voir comment, comment ça se présente j'espère que cette vidéo vous a, vous a intéressé euh, et surtout qu'elle est, qu est le, le début euh, d'un processus de, réfle de réflexion qui vous permettra de mieux maîtriser votre avenir financier, puisque les, le but de, de ce que je fais, en fait, c'est ça, c'est de vous donner une autonomie dans la compréhension dans, dans, dans et dans les décisions financières. Euh, bien, si vous êtes dans ces, dispos ces dispositions-là, n'oubliez pas de lever le pouce pour que tout le monde sache que cette vidéo est intéressante, de la partager pour que d'autres personnes encore le sachent, et puis de commenter pour que j'ai la satisfaction de pouvoir échanger avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt.